Le grand débat, il n'a il a accepté aucun Gilet jaune, il n'y avait que les maires ou les gens qui étaient euh, assez aisés, qui y allaient, mais les, ils le peuple comme nous, la classe moyenne et les, le peuple non bas, rien du, tout. Rien, du tout. rien du tout. La preuve, c'est qu'ils n'ont rien compris, ils nous blessent les APL, ils nous pèsent les APL. Là les heures de nuit avaient payer à partir de minuit maintenant, c'est nous. Moi je travaille de nuit. Et c'est pour ça nous. Et c'est messieurs, messieurs les députés. Ils augmentent leurs allocations euh, leur ils n'ont pas assez de sous hein, pour payer à vendre, on va peut quand même. Hein. Peut les, les étudiants aussi, euh, Les, les étudiants, ça. ils sont obligés d'aller manger dans les épiceries solidaires. Les les on s'occupe plus des euh, de les livres de musulmans euh, qui ont été déchirés, la crie qui a été dépensée, que ce jeune qui s'est fait c'est honteux. C'est honteux! C'est honteux! C'est honteux. Honteux. Honteux. Honteux. Honteux. honteux! Moi, j'en ai pas vu la couleur! Moi, j'ai rien vu, vu du tout! J'ai une petite retraite de 630 euros par mois et je paye la j'ai. c'est pas normal! On soutient, et puis euh, de toute façon, chez nous, la colère n'est pas perdue. Nos n'a n'ont pas été écoutée. Mais on voit bien, les jeunes sont contents pour cela donc euh, Il y avait une attente par rapport au fait que les, que les gilets jaunes euh, ressortent 17, même si on était lucide sur le fait que ce ne serait pas euh, un 17 bis. Euh, il y, de, il, y a, il y a besoin de visibilité. Je crois que quelque part on rassure les gens, ceux qui ne nous détestent pas, et qui qu qu comprennent le message qu'on porte. Ils sont rassurés de voir qu'on est encore là et qu'on ne lâche rien. Et que, ben voilà, il y a une urgence sociale et climatique qui fait qu'il faut, il faut agir rapidement et l'essentiel de la population est d'accord avec ça oui. et du coup euh, bah, les gens c'est content de voir qu'il y a des mobilisations qu'il y a des gens qui, font... qui sont des terres parce qu'on est nouveau niveau d'urgence qu'il y a en fait. Oui, c'est hein, bon. juste ça. En fait, juste avant que vous arriviez on parlait du côté oui, bon, bon, du mouvement ah, oui, oui. Oui. et du fait que vous avez d'un côté ceux qui vous soutiennent et moi je suis là enfin, comme je disais depuis un longtemps j'entends les caïksans et puis d'un autre bah, vous êtes aussi confrontés à la violence de ceux qui oui, ne ah, soutiennent pas. pas. Alors, en fait, il y a des personnes qui n'expliquent que les médias sont les ordres d'État, donc forcément ça pose problème. Ce qui n'est pas le cas avec les médias régionaux qui sont beaucoup plus en contact avec les réflexions, souvent fusionnés par rapport au rendu de la situation des jeunes. par ne parle pas de nos passés, etc. Et puis il y a tous ces médias qui ont donné une image très négative de casseurs, de personnes qui étaient là jusqu'au cassé, je le texte, il est là, le ah ouais. pouvoir d'achat, il n'y est pas. Et les salaires, ça ne suit pas. Et, et L'euro, il a fait augmenter les prix de, de, de, de, de 7 fois plus. Voilà. Et, et, paye plus de et les pailles n'augmentent pas depuis 30 ans. Le carburant, tout augmente. le tabac, l'électricité. Voilà, ouais, les gens, ils ont le droit d'avoir un plaisir là. quand même. Hein. Je suis désolé. Ouais, depuis, je pourrais rester là, au chaud avec mon journal. Ouais, là, mais support. non. Parce que est j'estime que. que bah, coup, bah oui, on a le ah, droit de se voilà. faire oui, oui, d'accord avec toi. Il vous étiez mobilisé aussi. De ah oui, j'étais là. Bon, là, je reviens ah, pour l'anniversaire. Je, ah, je, je suis revenu pour l'anniversaire parce que, pour pas part, mon vote sera sûrement contre ce gouvernement. On ne pas voter contre un gouvernement qui ne fait rien pour la. C'est surtout, moi, je suis de la classe moyenne. Vous voyez, la classe moyenne. Je ne pas qu'il n'y a pas les bas salaires, mais moi, je suis de la classe moyenne. J'ai jamais été aussi imposé que. Ça fait que. C'est pour ça que je suis aussi. Parce que nous, la caisse moyenne, je vais pas vous dire, je veux bien payer pour les pauvres, mais on paye aussi pour les riches. On est super imposés. Moi, je n'y arrive plus. Pourtant, disons, pas un salaire. C'est un salaire de retraite qui est pas mauvais. Mais voilà. quand Vous avez vos gamins qui vous disent, papa, t'as pas. Quand il vient, mon gamin, dit, j'ai faim. Ça veut dire que j'y fasse. Quand j'y fasse un panier garni, bah, oui, j'ai toujours dit à mes en enfants, bah, il y aura euh, toujours bah, une assiette devant bah, bah, la porte. Je... <rire> avec une convergence comme toi. Ah. Oui. Oui. Oui. Le Garellon, le ça c'est vrai que c'était des rassemblements le des gens extrêmement différents, mais très vite, euh, très vite, chacun est mûle, avec sa colère en plus, quoi, et son histoire Les gens. Qui ont monté, et quoi du coup, gens, quelque part, avait honte de ne gagner que, de, que 1000 euros en faisant c'est quelqu'un de vous, C'est aussi des plans un étendard. C'est-à-dire que ma pauvreté que je cache, mon isolement, l'isolement et la solidarité que je suis, ça devient un étendard avant ce le devant le lieu, lieu devient le lieu où j'exprime je si ma fierté finalement, ben ouais, des les travailleurs, ah, c'est la, la, la, la fierté des travailleurs les prolos, quoi la fierté des prolo et les prolos qui, peut-être, pas plus dans les des entre des chômeurs, des précaires qui ne sont pas trop euh, en non plus dans les organisations, des gens qui très très isolés, qui ont retrouvé chacun avec sa problématique sa raison d'être, sa cause. et si je dis qu'aujourd'hui une année après, bah on a, bon, a drôlement, drôlement, drôlement réfléchi, drôlement, drôlement, drôlement, évolué à partir et on est très bien fiers de ce que l'on avance comme revendication à savoir qu'il n'y a absolument pas de contradiction entre euh, euh, l'auteur de départ et le euh, même il la fin, la fin F.A.I.M. Euh, du mois, il n'est pas, pas du tout contradictoire, il est bien au contraire et complémentaire avec le fait de lutter contre la fin du monde. J'ai le discours officiel actuellement au cours sur le mouvement des Gilets jaunes. Vous quoi, vous n'avez pas disparu, vous n'avez pas arrêté. Non, il faut mettre un plus grand là. Hein. Alors, le gouvernement, et excusez vous le là dire, là. une bonne partie des médias, c'est que vous en c'est clair mais euh, nous qui vivons dans Intérieur, non, le mouvement n'a pas disparu, le mouvement, euh, le mouvement évolue, c'est un mouvement vivant, ah ouais. change, qui change, qui mature, mais euh, le mouvement est toujours là, la colère de toute façon elle est toujours là, les, les causes de rencontrement sont toujours là. c'est sûr, mais vous... il <rire> euh, y a quand même moins de monde là, c'est oui. qu'il y a un monde. Oui, alors il y a moins de monde parce qu'effectivement il y a une. C'est du diable, non oui, oui, non, mais complètement, mais il euh, y, y a moins de monde pour plusieurs raisons. D'une part, effectivement, il y a une illusion. Il y a une mesure des gens qui ne peuvent pas se si si mobiliser, si mobiliser si comme ça. ça. Enfin, C'est très, très compliqué au quotidien de, de se mobiliser comme ça. Et euh, il y a aussi on a dû faire des gens qui ne viennent plus parce qu'ils ont peur. clairement. Il y a un un des peu peu gens si qui ont quitté le mouvement, qui ne viennent plus en manifestation, qui ne viennent plus sur les lieux parce qu'ils ont peur entre oui, bon. eux. Et là, et là cet abri c'est un peu leur dire, dire vous êtes de nouveau il y a aussi bienvenu. ça voilà tout ça il y a aussi un, un côté à gros de paix etc quoi. donc euh, c'est ça fait partie de la symbolique ça de cette cabane quoi. mais oui oui on est moins parce qu'il y a une partie bon, non là. négligeable des bon. gens qu'on qu euh, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été que... vu de, été sur une des manus gilets jaunes à Paris euh, qu'on qu voyait des gens éborgnés à 5 mètres debout, que vous entendez les LBD vous siffler aux oreilles je comprends je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent plus grand quoi ah, et, euh, et je trouve ça grave oh, bah parce es que un, bon, un, un bon. gouvernement qui se prétend démocratique et qui ne maintient l'ordre bon, que par la violence qui soi les gens par la violence de ne pas venir manifester je trouve ça euh, enfin ça me pose un vrai problème quoi est-ce qu'il y a un objectif aussi derrière euh, cette cabane c'est de est-ce que vous espérez euh, encore plus de monde le retour de oui enfin oui bon euh, de personnes qui étaient mobilisées euh, bah, disons là là c'est particulier euh, c'est euh, la date anniversaire euh, donc euh, il a été quasiment affecté par rapport à cette date. Euh... Mais oui, oui, on essaye euh, par cette petite démonstration de présence de remobiliser des gens. De, et de toute façon, c'est le cas, il y a des gens qui sont ici là pour l'anniversaire qui n'étaient pas venus depuis des mois, quoi. Et, euh... et puis, il y a tout un travail de convergence par rapport à la grève du 5 décembre. Euh... Donc, euh, le, le mouvement des étudiants bon, se joint euh, et appelle à la convergence avec ce mouvement euh, parce que, parce que euh, cette dictature néolibérale du, du gouvernement, c'est pas, c'est pas possible. Il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête, d'une manière ou d'une autre. Alors par la grève, par, les... par le blocage des ronds-points, après. Attends, grève bloquée, pas Non, parce qu'on a toujours été très clairement euh, prévenus par les forces de l'ordre que si on bloque, tout nous dégage. Ah oui. voilà. Et la cabane, ça ne nous serait on a pas, de pas On n'a rien On ne de pas se demandé l'avis. De la <rire> <rire> <rire> <rire> on verra.